Bonjour à tous, euh, aujourd'hui nous sommes le 15 octobre 2020, euh, vous avez certainement mar... remarqué mon fond euh, derrière, euh, écoutez c'est pas de la grosse technologie, c'est tout simplement un écran vert, un, un écran, une toile verte que j'ai acheté euh, chez Amazon, mais avec OBS, euh, <rire> je trouve que ça faisait sympa, j'avais vu ça sur le net, donc euh, tout simplement, euh, si vous parlez de ma nouvelle bébé, ça change rien à mes vidéos, je vais continuer, mais aujourd'hui je voudrais peut-être... Euh, traiter d'un sujet qui euh, qui est quand même important parce que, je, comme je vous dis, je, je vous en parle souvent avec euh, bull Market, euh, tout ça. C'est de l'or, l'or et les métaux précieux, les euh, l'or, l'argent, ainsi que les minières orifères et argentifères. J'aimerais vraiment faire une vidéo là-dessus parce que dans le fond, il faut être patient en ce moment parce qu'on ne sait pas comment que le... Euh, on est encore en consolidation, on ne sait pas ce qui va arriver euh, à l'élection de Trump. On sait qu'en 2016, on a eu un revirement de l'or qui s'en allait à monter et c'est allé en, en, en descente. On avait eu un long, long pic euh, lors de l'élection. Euh, mais là, j'aimerais regarder peut-être à long terme la situation à long terme. La consolidation n'est pas terminée. Euh, c'est sûr qu'il faut être patient. Là. Le, le, la, la, la vertu importante pour quelqu'un qui est investisseur, surtout ben, dans tous les marchés, mais dans les métaux précieux également, euh, c'est la patience. Euh, on peut passer des longues périodes où euh, rien ne bouge, euh, ça ne monte pas, ça ne descend pas, euh, et c'est là que notre patience est exercée. Donc, euh, on est dans un temps comme ça, et on va aller voir sur les graphiques euh, euh, ben de l'or, euh, de l'argent aussi, euh, que sur le long terme, le scénario n'a vraiment pas, pas changé, mais sur le Court terme, on, on est en consolidation et on attend. On attend. Au niveau des marchés eux-mêmes, comme on sait, Jérôme Powell a encore demandé que ça puisse se régler, la chicane entre les républicains et les démocrates. Donc, on va avoir de l'injection qui s'en vient sur les marchés et c'est très, très bientôt. Et en ce moment, on se trouve à être en confinement un peu partout sur la planète. J'ai vu qu'en Allemagne, on débutait le confinement je ne sais pas quand. Ici, le, le gouvernement du Québec, Legault, a dit que le confinement va durer tout l'hiver et jusqu'à l'été prochain. Donc, euh, c'est une situation qui est un peu particulière. Donc, dans le fond, on se trouve à confiner les personnes et on euh, Trudeau, euh, premier ministre du Canada, lui a dit euh, euh, qu'il faut absolument, qu on, qu on, euh, même malgré le confinement, surtout au Québec et en Ontario, euh, qu'on ne confine pas l'économie, mais <rire> Pauvre M. Trudeau, si on confine les gens à la maison et euh, on leur dit de rester euh, chez eux et de porter de masque, la distanciation, euh, de pas euh, fréquenter certains commerces, bien, disons qu'on encourage un peu euh, euh, à à briser l'économie. Donc, euh, si on, on injecte encore des capitaux dans l'économie et on demande aux personnes de rester à la maison, eh bien, euh, indirectement, l'économie s'en trouve euh, affectée. Et c'est ce qu'on vit en ce moment. Euh, on a les nouveaux chèques de relance. qui, On a changé le nom, ce n'est plus la CPU, c'est CP. La euh, PCU c'est la PC euh, la prestation de en tout cas pour la relance donc euh, c'est 26 semaines 500 dollars par semaine pour euh, ceux qui euh, ils sont des qui, qui, qui sont sur le chômage ou entrepreneurs euh, individuels donc euh, c'est une mesure de relance euh, que le gouvernement se doit de faire parce que dans le fond en quelques mois faut le réaliser en quelques mois les temps ont changé. Euh, peu importe si euh, l'économie était vacillante avant euh, en quelques mois L'économie a changé, les mentalités ont changé, euh, tous les paradigmes qui existaient dans la société ont changé. On s'en va vraiment vers de nouvelles manières de penser. Comme je vous avais dit, et je le répète, les centres d'achat, le modèle des centres d'achat c'est terminé. Euh, il y a plusieurs modèles aussi qui vont vraiment... Euh, euh, Changer, euh, ça va changer d'une manière drastique, là, de euh, modèle économique, là, je parle, là, au niveau de l'économie, mais l'économie, c'est la base de tous nos échanges. Donc, euh, donc, ça va changer. Euh, Aujourd'hui, tout simplement, je voudrais regarder l'or avec vous, euh, euh, ça, tout simplement pour savoir où est-ce qu'on s'en est qu va avec ça. Il y a une personne qui m'a demandé euh, qu'est-ce qui arrivait avec euh, First Majestic, euh, parce que dans le fond, on avait eu une dégringolade assez importante. Ben, ça, ça se trouve être First Majestic sur le long terme. Donc, euh, dans le fond, on se trouve à, à à poursuivre. On a eu une correction ici. On avait eu un, un sommet là, au niveau de l'oscillateur et on a une correction. Et là, euh, la, la, la moyenne mobile, euh, c'est 30 semaines. Euh, ça, ça continue à la hausse, mais comme je vous dis, on peut avoir encore de la consolidation ici. Euh, on va aller. Je retourne les liens ici. Euh, comme je vous dis, euh, et, ça ici, il faut que ça soit brisé. Cette, euh, cette tendance, cette consolidation à la baisse, et il faut qu'elle soit brisée. Et là, on n'a aucune idée quest ce qui va arriver euh, à l'élection. Moi, je ne suis qu'un observateur. Je ne vous dis pas qu'il qu va arriver telle chose, telle chose, comme certains le, le prétendent. Euh, souvent, sur mon, mon site Bull Market, euh, euh, je poste des articles qui peuvent prétendre ça, mais parce que j'essaie de donner de l'information d'un peu... Euh, euh, d'un peu tout le monde, dans le fond, qui s'intéresse au domaine de l'art, comme moi. Donc, euh, c'est ça, au niveau euh, de l'art, c'est la même chose. Euh, euh, on va y aller ici. Au niveau de l'art, regardez, je vais tracer la, la petite ligne. Il euh, n'y a rien de cassé encore. Euh, L'oscillateur est à la veille de retournement, mais on n'a encore rien de confirmé. Cependant, <coughs> sur le long terme, au niveau de l'art, on va regarder ça rapidement. <coughs> on se trouve avoir un graphique qui est encore... Euh, on va aller voir sur le long terme. C'est un graphique qui est vraiment... Euh, euh, qui démontre qu'on est dans une tendance haussière sans contredit. Euh, on, on a eu une montée depuis cette brisure-là, 1368, là. Euh, c'est en juin 2019, là une montée euh, verticale euh, de l'or. Donc, il euh, n'y a rien de surprenant qu'on qu se trouve encore à consolider. On, on va peut-être consolider longtemps. Regardez ici la montée qu'on a eue à partir de 2000. Eh bien, on a monté, monté, mais on a eu des descentes, des descentes, des descentes. Euh, et là, il, on, on serait rendu à peu près, euh, et même c'est encore plus vertical, mais à peu près ici dans la montée, si on suit la moyenne mobile. Regardez. Donc, euh, non, l'or a encore beaucoup, beaucoup de potentiel devant elle, mais par contre, il faut être patient. Euh, l'argent, c'est la même chose. Ce qui est arrivé, euh, euh, et l'argent, comme on l'avait constaté, on vous l'avait dit, euh, est, est plus l'argent est vraiment plus volatile. Donc, on a eu une brisure ici vraiment importante et c'est arrivé d'une manière très, très rapide. Et ensuite, là, on est en consolidation. Et ça peut durer encore euh, longtemps. Donc, euh, non, il n'y a rien de surprenant de voir l'or et l'argent qui consolident. Euh, je voulais vous parler de First euh, Majestic. On va aller le voir. Euh, First Mining Goal, excusez, parce que je vous en avais parlé. Et le scénario est encore le même. Regardez, on a eu une longue, longue montée. On a suivi l'or et pourtant, First Mining Gold s'en allait vraiment, vraiment à la baisse. On a eu un changement ici. Et euh, là, on, on se trouve à être dans cette situation-là. Qui okay, est quand même un, un beau graphique. Là. On a eu du volume ici. Là. Euh, euh, ça, ici, c'est parce qu'on a eu des pics. C'est peut-être qu'on voit pas d'une manière assez... Euh, non, non, on a eu du très, très beau volume ici. Beaucoup sont rentrés et on regarde sur euh, First Mining Gold euh, euh, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, euh, beaucoup de projets Oteco, euh, euh Pickard Group, ben Pickard Group avec Oteco on... en tout cas, Non, non, non, c'est un titre qu'il faut conserver. Euh, je vous, vous avais parlé je vais vous en parler ici de euh, Golden Predator euh, personne ne m'a demandé qu'est-ce qui arrivait avec Golden Predator Ben moi je dis qu'il faut être patient tout simplement on a connu euh, un creux ici et dans ces creux là c'est là qui est le plus difficile à tenir euh, j'aurais cru peut-être qu'on aurait cassé euh, ici cette euh, résistance -là, là qui se trouve être vraiment clairement définie on l'a pas cassé donc euh, on se trouve à encore faire du va-et-vient euh, mais au niveau de l'analyse technique, euh, c'est la théorie de Stan euh, Weinstein. Euh, avant une cassure, si on a des des hauts et des bas très importants, euh, avec beaucoup de volume, et eh bien, ben, beaucoup de volume qui se passe ici. cela dire On a des échanges entre euh, euh, est-ce que ça, est-ce que le projet va partir? Moi, je pense que oui. Euh, c'est clair et net. Les... Les infrastructures sont là. Pour ceux qui ne savaient pas, Golden Predator euh, se trouve à, être à euh, Beaver... Beaver Creek. Euh, en en, en, en tout cas, c'est au Yukon. Et puis, c'est une mine qui était déjà existante. Et moi, je pense que ce titre-là euh, a beaucoup, beaucoup euh, à, à, à être, euh, va, va exploser. Mais je beaucoup devraient s'intéresser à cette minière là qui se trouve à, à probablement va, va nous donner vraiment du potentiel et surtout Eric Sprott est rentré là-dedans il faut mentionner aussi que Eric Sprott vient de rentrer dans First Majestic à uh, First Mining Gold. Uh, First Majestic Silver, excusez, et uh, par le fait même First Mining Gold. Donc uh, non uh, à long terme, on est uh, en voiture mais à court terme, uh, il faut être patient. Regardez, ça, ça se trouve être euh, GDXJ. Euh, on est, regardez, le, le, la moyenne mobile nous montre qu'on est en, en montée. Cependant, euh, l'oscillateur aussi est en train de virer tranquillement, mais ça peut faire du surplace très très longtemps. On peut rester ici assez longtemps dans la même situation. Donc, euh, c'est ça. Euh, au niveau de l'or, on va aller voir ce que notre cher Warren Buffett a acheté, qui se trouve être euh, euh, si je peux le trouver, euh, Gold ben, c'est ABX, mais qui a, qui a maintenant changé de, de, de nom, qui s'appelle le symbole, c'est Gold. Tout simplement, eh bien à, à Warren Buffett a acheté à peu près dans ces coins-ci, je crois. Donc, Warren Buffett, on sait très bien, achète pour très très longtemps, et euh, c'est ce qu'il a fait pour Barry Gold. Donc, au niveau de l'art, ce qu'il faut être, tout simplement, être patient, attend, euh, attend, est-ce que l'élection, c'est sûr que l'élection va jouer sur le prix de l'or, le prix de, de l'or, du dollar américain, euh, des actions aussi, euh, il va y avoir beaucoup, beaucoup de jeux, euh, plus qu'on va avancer du, de la date euh, du 3 novembre, plus il va y avoir du jeu, et selon euh, si euh, Biden remporte, eh bien, euh, l'or euh, va probablement exploser, euh, si... Euh, Trump remporte. Euh, oui, l'or va continuer à monter, mais peut-être d'une manière euh, euh, moins explosive. Mais de toute façon, on dit ça. Et la dernière fois, euh, personne pouvait prévoir ce qui était arrivé. La, la soirée même, l'or a explosé et le lendemain, elle écroulé. Donc, euh, Et c'est la même chose pour le marché boursier. Et il faut dire que dans le fond, les injections monétaires sont loin d'être terminées. Donc, euh, non, on continue à injecter euh, de l'argent dans le système. Donc, euh, non, il n'y a rien qui, qui va changer à ce niveau-là. Euh, on ne peut pas arrêter d'injecter, euh, ça se trouve être la masse monétaire M2. Et on finit avec le dollar américain qui, lui, euh, a cassé sa longue résistance. Euh, donc, euh, c'est la situation actuelle. Euh, euh, c'est du sur place et il faut être patient. On se revoit bientôt.